Bonjour, je vous ai promis de vous tenir au courant des nouvelles formations à la santé naturelle susceptibles de vous intéresser. J'ai le plaisir de vous informer aujourd'hui de la mise en ligne de ma nouvelle formation « J'apprends à utiliser les huiles essentielles » et de sa suite logique « J'apprends à créer mon parfum naturel ». Vous hésitez encore à utiliser vous-même les huiles essentielles, malgré la position de flacons d'huile essentielle, malgré la lecture d'articles ou de livres sur le sujet, car vous aviez peur de faire des erreurs. Et vous aviez raison, car si les extraits concentrés de plantes aromatiques sont très efficaces, dans un grand nombre de cas, ils sont parfois délicats d'emploi, en raison notamment des composants contenu dans certaines huiles, notamment les huiles à phénol. Et c'est justement pour lever vos craintes que j'ai mis en ligne les ateliers que je réservais jusqu'à ce jour à mes ateliers et stages en présentiel sur Angers et Paris. Dans ces deux formations flash, donc c'est un format ramassé, condensé, qui constitue la base indispensable à connaître pour un usage éclairé sans risque de l'aromathérapie, du bien-être et de l'armoécologie, je me propose de vous initier à l'aromathérapie au travers de 12 huiles essentielles indispensables choisies pour leur utilité, leur facilité d'emploi et leur inéquité. liste complétée par plus de 30 huiles essentielles, essences et oléorésines complémentaires et synergiques. Dans la première formation, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur les plantes aromatiques, du sol au flacon afin que vous sachiez choisir les bons producteurs et les bons produits, de préférence bio. Je vous explique ensuite l'intérêt de chaque huile essentielle, quand vous devez l'utiliser et comment. Dans la troisième partie, je vous donne le mode d'emploi et de nombreuses formules à faire vous-même, très facilement et à appliquer aussi facilement et en toute sécurité pour tous les problèmes de la vie courante stress, anxiété, déprime, fatigue, douleur musculaire, spasmes viscéraux, névralgie diverse, prévention des infections ivirmales et des épidémies. Bien entendu, cette formation ne vous dispense pas de consulter votre médecin en cas de fièvre, tout douleur aiguë, grosseur anormale et troubles persistants. La prévention, c'est traiter les problèmes avant l'apparition de la maladie dans les cas où elle peut être évitée. La pandémie du Covid-19 nous a enseigné les gestes barrières, lavage des mains, distanciation sociale, port du masque ou d'une visière. C'est ça la prévention primaire. Éviter les causes de maladies, en l'occurrence pour le coronavirus, éviter la contagion, c'est-à-dire la transmission par les gouttelettes de salive infectées de virus via les mains, la bouche, le nez ou les yeux. Avec cette formation sur les huiles essentielles, vous saurez utiliser les bonnes huiles essentielles pour renforcer vos défenses, assainir l'atmosphère de votre maison, de votre bureau, vous relaxer, vous tonifier, éliminer les effets du stress qui, vous savez, affaiblit nos défenses immunitaires et nous rend plus vulnérables aux infections et aux maladies en tout genre, et notamment aux maladies chroniques à composantes inflammatoires. Cette formation complète mes livres, les huiles essentielles pour votre santé et l'inflammation silencieuse, aux éditions qui restent les bases indispensables pour bien gérer votre santé. Dans ma deuxième formation que je vous propose aujourd'hui, consacrée à la création de parfums et produits parfumés naturels, je vous donne les clés de l'art du parfum, de la parfumée naturelle. C'est indispensable dans l'ambiance stressante dans laquelle nous baignons tous depuis le confinement qui nous a été imposé. Cette formation flash vous donne l'essentiel à connaître pour réussir à créer vos parfums du bien-être et que vous aurez ensuite plaisir à améliorer au fil de vos nouvelles découvertes olfactives. Vous savez que l'une de mes passions, c'est la préservation et la promotion de la nature que je défends bec et ongle depuis ma prime jeunesse. La médecine naturelle en fait partie intégrante et je vais consacrer le reste de ma vie à mettre à votre disposition des formations sur tous les sujets que vous devez connaître et sur toutes les techniques que vous devez pratiquer vous-même ou auprès d'un praticien pour espérer vivre en bonne santé jusqu'au bout de votre vie que j'espère longue et heureuse. Après avoir suivi mes formations, vous saurez en respectant les bonnes pratiques comment agir naturellement pour améliorer votre forme et votre tonus, réduire le stress l'angoisse, les douleurs, l'inflammation, les affections hyvianales, les troubles ORL, intestinaux et autres, améliorer votre sommeil et ralentir les effets du vieillissement. Ces formations sont toutes accompagnées de documents PDF imprimables pour vous aider à mémoriser les points clés des formations. Et bien maintenant, il vous suffit de cliquer ici pour accéder à la page de présentation. A très bientôt